Salut c'est Jérémy, bienvenue sur cette chaîne Frugalisme et Liberté Financière. Avant d'aller plus loin, je t'invite vraiment à aller chercher un papier et un crayon parce que la vidéo d'aujourd'hui va être longue. En effet, je vais partager avec toi 52 trucs techniques, conseils, astuces, recommandations pour faire des milliers d'euros d'économies sur le budget transport. C'est parti Bienvenue Sur cette chaîne, elle est dédiée à ton indépendance financière. Si tu veux utiliser à 100% chaque euro de ton porte-monnaie, économiser sans se priver, c'est ce qu'on appelle le frugalisme, mettre la priorité sur les instants de vie qu'on va vivre, dont on va bénéficier, profiter en famille avec ceux qu'on aime plutôt que ben, d'être contraint d'échanger son temps pour de l'argent pour un job, un employeur, une entreprise dont le comportement ne colle peut-être plus avec ton éthique. C'est important de se sentir bien. Si tu n'es pas bien dans ton job, ben, effectivement tu peux en changer mais changer de job, ça ne changera rien au fait que tu seras toujours dépendant d'une seule et unique source de revenus. Donc ce qu'on fait, ce n'est pas compliqué. On réduit la voilure, on réduit nos besoins d'argent en mettant en application les conseils que je donne dans le guide des techniques frugalistes que tu peux télécharger gratuitement sur mon site internet www.lefrugalisme.com ça c'est le premier étage. Deuxième étage, eh bien, on va faire travailler ton argent à ta place, d'accord Obtenir des revenus alternatifs par de l'immobilier, de la bourse, de l'entrepreneuriat et tout ça, ça fait partie de la stratégie que je détaille ici dans mon bouquin qui s'appelle « Un salaire sans rien faire ou presque » et dont je suis... Très fier je veux pas te mentir il est en vente dans toutes les librairies sur internet euh, à la fnac au furet du nord euh, partout chez cultura d'ailleurs au passage je tiens vraiment à remercier euh, les super retours que certains d'entre vous euh, m'ont fait ça me fait vraiment chaud au coeur c'est super gentil et euh, ben voilà c'est une très belle manière de me soutenir et d'en parler autour de vous voilà c'est quelque chose qui me fait vraiment euh, chaud au cœur parce que croyez moi ça a été beaucoup de travail pour euh, partager avec vous euh, tout ça et d'essayer de le faire de la manière qui soit la la plus euh, efficace possible la plus euh, digeste parce qu'il n'était pas question de faire un livre ou un ouvrage qui soit ultra ultra technique mais en même temps je voulais vraiment vous donner énormément d'informations et que vous ayez vraiment euh, que vous appreniez quelque chose c'est pas juste euh, comme ça vraiment le but c'est non seulement de vous motiver euh, de provoquer un certain nombre de déclics et surtout de vous aider à avoir les, les outils les vrais outils pour retrouver la maîtrise de votre argent de vos finances et de votre temps vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les applications ça s'appelle Liberté, Finance et Frugalisme. Enfin il y a mon programme d'accompagnement personnel euh, qui comprend une série d'une vingtaine d'heures de vidéos et des séances de coaching privé entre toi et moi ainsi que des séances de coaching collective avec les autres membres du programme d'accompagnement. En plus de ça il y a un groupe d'échange privé sur WhatsApp qui nous permet vraiment bah, d'avoir une émulation, une interaction. C'est vraiment l'idée euh, de te sentir accompagné lorsque tu t'engages par exemple dans des investissements immobiliers. Il se trouve que moi j'ai fait quand même pas mal de choses, j'ai fait pas mal de boss j'ai fait des studios j'ai fait des immeubles j'ai fait euh, des maisons j'ai fait des deux pièces j'ai fait des fins de défiscalisation j'ai fait des bêtises aussi et j'ai pas peur je m'en cache pas et donc tout ça le partage d'expérience franchement si j'avais eu la chance d'être accompagné par une personne qui était plus avancée que moi quand j'ai commencé bah, ça m'aurait permis euh, d'aller encore plus vite de gagner pas mal de temps et d'éviter de faire des bêtises qui m'ont parfois coûté très très cher on va pas se mentir si tu aimes ma vidéo n'hésite pas à me lâcher un pouce n'oublie pas non plus t'abonner à la chaîne et également de cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis tu peux aussi partager cette vidéo sur tes réseaux sociaux si tu veux aider d'autres personnes comme toi qui sont intéressées par euh, bah, faire des économies par mieux utiliser leur argent en fin de compte plutôt que de le dépenser parfois dans des bêtises un peu de bon sens un peu d'anticipation ça permet bien souvent d'arriver à faire des d'énormes économies alors aujourd'hui nous allons nous consacrer à l'un des trois principaux postes de dépenses des ménages tu le sais si tu regardes de mes vidéos je le dis suffisamment euh, il s'agit bien évidemment de l'alimentation le transport et le logement j'ai fait récemment euh, une vidéo sur comment faire des grosses économies sur le budget alimentation je t'invite à aller la voir si tu l'as pas encore vu aujourd'hui donc pour la partie dédiée au transport eh bien ça va se découper en plusieurs parties on va d'abord de la voiture, parce que la voiture c'est quelque chose qui coûte vraiment, vraiment cher. C'est quelque chose qui te, qui, on va pas se mentir, qui te plombe. Moi, franchement, quand j'ai compris le, le tout ce que me coûtait ma bagnole, bah tu sais quoi, euh, la semaine d'après, euh, je te jure que la voiture elle était en vente sur le bon coin. Hein. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, comment on peut faire énormément d'économies euh, par le transport, par exemple, les transports en commun. Il ya plein de manières d'économiser sans se priver, d'accord. On n'est pas là pour. Euh, euh, comment dire pour rogner sur ta qualité de, de, de vie en fin de compte, mais au contraire pour récupérer de l'argent sans se priver. Et puis également pour tout ce qui est par exemple lié aux vacances, euh, aux billets d'avion, etc. Eh bien bon, effectivement on peut prendre moins l'avion, mais aussi on peut les acheter moins cher ces billets. Là aussi il y a des astuces dont je vais te parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Nous allons donc commencer par la voiture. Tu vas avoir certaines personnes qui vont dire oui mais la voiture c'est mal c'est mal et c'est pas bien. Bah va dire ça une infirmière euh, qui libéral tu vois et qui va se faire euh, toute la tournée des personnes âgées pour s'occuper d'elles ou une aide-soignante tu vois ou des des gens qui sont vraiment au contact et qui ont besoin de se déplacer dans des endroits qui sont mal desservis par les transports en commun on a besoin de ces gens là il faut leur rendre hommage parce que notamment euh, pendant les périodes récentes qu'on a connues eux ils étaient au feu eux ils, ils étaient au charbon au contact direct avec les malades et Franchement, encore une fois, je pense que ce serait quand même pas mal de leur rendre hommage. Et de considérer le fait que ces personnes-là, ouais, elles utilisent leur bagnole, ouais, elles ont besoin de leur bagnole. Et ben, une voiture électrique, c'est super, c'est génial, mais ben peut-être qu'en termes d'autonomie, eh bien, ça ne va pas correspondre par rapport à leur profil, par rapport à leur situation et leurs besoins professionnels réels. Maintenant, la deuxième chose que je voudrais te dire, toi, concernant ta voiture, c'est que... ben c'est quand même un symbole de liberté. Moi, je vois par exemple, euh, je suis pas euh, né euh, dans une grande ville à, à Paris, où, tu vois. et donc pour les jeunes de ma génération, et même encore d'aujourd'hui, je le vois avec les gamins de mes sœurs, si tu arrives à 18 ans et que tu n'as pas le permis de conduire, mais tu es mort, tu es mort, tu es, es complètement isolé, tu n'as aucune chance de t'en sortir, tu n'as aucune chance de trouver un job, tu n'as aucune chance de te déplacer, tu vas être complètement déconnecté de tes copains, de tes amis, c'est quelque chose qui est essentiel, qui est vital pour les jeunes de vite avoir le permis de conduire, parce que, le permis de conduire, c'est la liberté. Le permis, la bagnole, c'est la liberté. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. Et ça, c'est des réalités qui sont complètement différentes dans les grandes villes. Je connais des tas de gens qui n'ont jamais eu le permis de conduire de leur vie, qui n'ont jamais conduit de leur vie, qui n'en ont absolument pas besoin, qui n'en éprouvent pas le besoin et qui sont très heureux comme ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que tu as des réalités qui sont complètement différentes, qui ne nécessitent pas forcément d'être mis en opposition ou face à face, mais au contraire, qui doivent vraiment être comprises les unes des autres. Ce que je veux dire, en fin de compte, c'est qu'il n'y a pas de Bon et de mauvais élèves, il n'y a pas « lui il fait bien » et « lui il fait pas bien », il y a des réalités et on fait tous comme on peut avec ce qu'on a. Maintenant, je voudrais te parler à toi avec ta bagnole et que tu cherches vraiment le moyen le plus efficace d'arriver à économiser, le moyen le plus efficace qu'elle te coûte le moins possible. Comprends bien une chose, c'est que à chaque fois que tu utilises ta voiture, à chaque fois que tu mets un coup d'accélérateur, à chaque fois que tu appuies sur la pédale, que tu mets le contact, eh bien, tu vas consommer de l'argent, tu vas consommer de l'essence. Et l'immense majorité du prix de l'essence, du carburant, on appelle ça comme tu veux, tu le sais, il s'agit de taxes. Lorsque vous faites votre plein, combien d'argent part dans la poche de l'État pour chaque euro dépensé, en samplon 95 par exemple, 27 centimes vont au producteur, le propriétaire des puits de pétrole. 12 centimes vont au distributeur et aux raffineur. Et tout le reste, ce sont les taxes. La TVA, 16 centimes et surtout la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette TICPE représente à elle seule 45 centimes de chaque euro dépensé à la pompe. Mais cette taxe est-elle réellement utilisée pour aider la transition énergétique en réalité, l'argent récolté va être redistribué. Un petit 3% pour financer les infrastructures de transport. 32% sont récupérés par les collectivités territoriales, régions, départements. L'État prend bien évidemment sa part, la plus grosse, 45%. Le reste, c'est-à-dire 20% seulement, est dédié à la transition énergétique pour favoriser l'installation de panneaux solaires ou d'éoliennes, par exemple. Et les montants sont conséquents. Cette année, le gouvernement attend plus de 37 milliards d'euros de cette seule taxe sur les carburants, sans compter la TVA. Donc dis-toi qu'à chaque fois que tu appuies sur le champignon, que tu mets la clé dans le contact, c'est de l'argent que tu donnes directement dans les poches de l'État. Peut-être que ça, ça devrait t'aider à y réfléchir à deux fois avant de te dire « bah tiens, on va, on va prendre la voiture et puis on va rouler et puis on sait pas où on va et on va rouler juste pour le plaisir. » C'est vrai que c'est un plaisir de rouler en voiture. Bon, encore qu'on ne peut plus rouler très très vite aujourd'hui, mais c'est pas plus mal d'ailleurs. Mais tout ça, c'est des choses dont il faut vraiment avoir conscience. C'est que le prix du carburant, dans son immense majorité, il s'agit uniquement de taxes. Moins tu roules, moins tu payes de taxes. Je te conseille pour tes finances personnelles, en règle générale, de te tenir aussi loin que possible de tout ce qui possède. Un moteur, une hélice ou une voile, voilà. En général, c'est des choses qui coûtent très cher. Que ce soit bagnole, moto, euh, bateau, ce que tu veux, quad, euh, machin, ou avion, pour euh, ceux qui ont la chance de s'amuser euh, à en faire, bon bah voilà, tout ça, ça coûte extrêmement cher, c'est pas bon pour tes finances personnelles. Troisième truc important à considérer, et eh bien c'est le fait qu'on voit de plus en plus de trottinettes, de véhicules électriques, de vélos électriques, tout ça, c'est bien, c'est formidable, et euh, en plus c'est une bonne manière de te déplacer, c'est assez efficace aujourd'hui, pour peu que le temps il soit pas complètement pourri. Mais par contre, eh bien, c'est des choses euh, qui coûte assez cher quand même faut être lucide là dessus c'est que ben euh, une trottinette électrique si tu t'en veux une bonne qui va durer longtemps qui va être efficace et qui peut vraiment être une alternative sérieuse en termes de transport tu trouveras rien à moins de 7 8 900 euros tu vois voire même beaucoup plus pour des modèles un peu plus sérieux donc ça c'est des points qui sont essentiels à prendre en compte en plus il faut aussi euh, penser à la question des batteries je veux dire on peut pas dire que oui c'est parce que c'est électrique donc électrique ça pollue pas non, non c'est pas vrai Ouais, les batteries ça pollue, <rire> il faut les produire ces batteries là, elles sont produites dans des conditions abominables et on sait même pas très très bien encore les recycler, donc ça c'est encore une chose qu'il faut considérer donc bon voilà, il n'y a pas de solution parfaite un point supplémentaire aussi dont je souhaite te parler, c'est que en termes d'alternative, simplement le vélo ou la marche, bah, c'est bien aussi, et puis euh, ça coûte pas cher, et puis c'est efficace. Le point suivant, c'est de te dire tout simplement que quand tu pars en vacances, tu dois te déplacer, que ce soit en bagnole, que ce soit en train ou en ce que tu veux, bah, si tu avais la possibilité de partir moins souvent, c'est plutôt que de prendre des petits week-ends, mais plus longtemps, et eh bien ça, ce serait une manière très efficace de faire des grosses économies sur ton transport lié aux vacances. Mais bon, pour ça, il faut encore que tu puisses t'arranger avec, bah, par exemple, ton patron, tu vois, que as, tu puisses avoir l'autorisation de prendre des très longues vacances, d'une très longue absence. Et effectivement, si tu as des enfants, bah, forcément, ça complique, hein, parce que tu es un peu contraint avec les vacances scolaires de t'adapter. Hein. Allez, on va passer immédiatement à la partie qui est vraiment dédiée à la voiture. Et la première sous-partie euh, là-dedans, dans la voiture, ça va être bien choisir et bien acheter la voiture. D'abord, le plus important qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut choisir un véhicule, une catégorie de véhicules adaptée par rapport à ton besoin. C'est évident que euh, si tu es un jeune célibataire, tu n'as pas besoin d'avoir un monospace ou euh, ni de rouler dans un tank. Je veux dire, c'est une question de bon sens. Par la même, eh ben, une famille avec trois enfants, bah, si tu t'achètes une Twingo, ça va peut-être être un petit peu compliqué. Donc, acheter un véhicule adapté par rapport à ton besoin. Pas vouloir nécessairement prendre telle ou telle bagnole parce que tu l'aimes bien là encore, il faut se méfier de tout ce qui est lié un peu à l'achat coup de coeur, mais essayer de faire un achat de raison par rapport à tes besoins. Tu peux vraiment les lister, tes besoins. Effectivement, si tu es un jeune célibataire ou en couple, ou même en couple, je veux dire, oh, une petite voiture, on, voilà pour pas trop cher, ça se trouve et on peut arriver à avoir des choses qui sont parfaitement efficaces sans vouloir avoir le dernier truc. Sachant par ailleurs que tu as probablement mieux à faire avec ton argent une fois que tu as trouvé la bonne catégorie de véhicules qui va coller par rapport à ton besoin et eh bien ce qui va être intéressant c'est d'acheter un des véhicules qui est parmi les cinq les plus vendus sur les trois quatre dernières années et ça c'est hyper important parce que ça veut dire que le véhicule que tu vas acheter et eh bien c'est un véhicule qui va conserver une forte liquidité je m'explique comme ce véhicule il va être hyper vendu et eh bien il va y avoir énormément de pièces disponibles sur le marché etc donc du coup les coûts de maintenance les coûts de réparation ça va être relativement raisonnable parce qu'il y a tout un réseau, etc. Et voilà, il y en a plein. Alors que si tu prends un véhicule vraiment spécial, rare, bah déjà, pour le faire maintenir et réparer, ça va coûter une blinde. En plus, quand il va falloir des pièces, ça va peut-être être des pièces facile à trouver qu'il va falloir commander etc donc voilà toujours se référer à la liste des cinq véhicules les plus vendus sur les trois quatre dernières années et acheter un de ces véhicules là pourquoi aussi c'est parce que en faisant ça en adoptant cette stratégie tu es à peu près certain qu'au moment de la revente c'est ça qui est important et eh bien tu réussiras encore à la revendre relativement rapidement quand tu fais un achat il faut dès l'achat envisager la oui. revente. Tu vois, on est vachement loin euh, de tout ce qui est achat coup de cœur. Hein. C'est vraiment l'achat de raison. Quand j'achète quelque chose, quand j'investis mon argent dans quelque chose, j'anticipe le plus possible, autant faire ce peut le moment où je vais devoir m'en séparer parce que on ne sait pas dans quelles conditions on sera amené à revendre, on sait jamais, l'immobilier c'est pareil donc il vaut mieux essayer de dépenser le moins possible au moment de l'achat et d'essayer de faire la meilleure affaire possible. Il se trouve que les véhicules les plus vendus en règle générale et eh bien c'est des véhicules français, hein. faut aller regarder du côté de chez Renault, du côté de chez Peugeot, voilà c'est là que ça va se trouver en général Point suivant c'est de choisir la motorisation du véhicule qui va coller par rapport à ton besoin je te parlais tout à l'heure de l'électrique et c'est vrai que si tu prends un véhicule qui est complètement Électrique, c'est formidable parce que ça pollue pas du tout, donc c'est vraiment cool. Mais seulement le problème, c'est qu'en termes d'usage, de, de, ça va peut-être pas coller par rapport à toi, ton besoin réel. Et puis il y a un autre paramètre aussi dont il faut parler c'est en termes de sous, parce que c'est encore super cher ces machins-là. Moi j'aimerais bien m'offrir une, une Tesla. Non seulement la voiture elle est super fun à conduire, en plus c'est automatique, machin. En plus ça pollue pas. Seulement il y a un souci c'est que la bagnole elle coûte une blinde et que je vais pas mettre tout cet argent dans cette voiture-là, peut-être pas maintenant, peut-être un jour mais pas encore maintenant. Tu vois, un petit peu, c'est ça l'idée. Une autre solution, ça pourrait être par exemple d'envisager les motorisations type GPL. Il faut savoir que chez Dacia, par exemple, sur l'année 2020, ils ont explosé les ventes, elles ont augmenté de 700%. Alors, je parle en bonne connaissance de cause, puisqu'il se trouve que pendant euh, 5 ans, 6 ans, je ne sais plus, j'ai roulé avec un véhicule GPL, en l'occurrence, c'était un véhicule Dacia. Donc, je peux te dire vraiment, j'ai un assez bon recul sur la question. Eh ben est-ce que tu vas faire une économie euh, réelle euh, au fond euh, là-dessus Et eh ben c'est pas sûr. Et je vais t'expliquer pourquoi, c'est pas du tout à cause de la technologie euh, GPL du gaz propane liquéfié, il n'y a aucun problème par rapport à ça du point de vue sécurité. Moi, j'ai vraiment euh, aucun souci. Non, mais les problèmes qu'il y a eu et non des moindres, et eh ben c'est un problème de formation des garagistes. Et on se retrouve avec des garagistes qui la plupart du temps ne savent pas bien régler des moteurs GPL, ne savent pas bien euh, s'occuper de ces types de motorisation, il faut vraiment pas hésiter à aller chez le spécialiste de ta région, dans le GPL, en général, ils sont pas 150, hein, les mecs. Hein. Moi, je vois, par exemple, avec la voiture, je peux même te le dire, c'était une Dacia Sandero, qu'est-ce que j'ai eu comme problème Alors, le premier problème, c'est que la cuve de GPL, en fait, elle prenait la place de la roue de secours, d'accord Donc, il n'y a pas de roue de secours, il y a une cuve de GPL à la place, à l'extérieur, pas à l'intérieur de la voiture, à l'extérieur. Et le problème, c'est que l'acier qui avait été... Euh, utilisé pour la construction de cette cuve, donc euh, sécurisé, machin, tout ça, et eh bien c'est un acier qui rouillait, de mauvaise qualité. Donc, il avait fallu faire changer la cuve, mais seulement, ben, c'était pas de mon fait, donc il fallait vraiment faire toute une démarche pour que ce soit pris en charge par Renault et reconnu comme un défaut à la construction, donc tu vois déjà ça, ça a été une vraie galère. Et puis en plus derrière, il bah, y a eu des problèmes de réglage moteur pour faire en sorte que tout ça, ça se passe bien. Et donc du coup, ben bah, le problème, c'est que je me retrouvais avec des garagistes qui me disaient, ah ben non, c'est un problème de la bobine. Et, les, et du coup les gars ils facturaient, ah ben non, c'est un problème de ceci, c'est un problème de cela. Jusqu'au moment où euh, avec un copain on s'est vraiment énervé, tu vois. Et euh, j'ai commencé à acheter euh, les pièces, les filtres euh, qui sont en en fait tout simplement des filtres en papier qu'il qu faut changer régulièrement, les bougies et tout et à commencer à faire certains entretiens les réglages des jeux aux soupapes du moteur avec mon pote et du coup ben, on arrivait à régler le moteur beaucoup mieux que les garagistes ne le faisaient eux-mêmes. En fin de compte j'insiste encore, le véritable problème du GPL, c'est d'arriver à trouver les gens qui vont avoir les bonnes compétences et surtout qui vont pas te la mettre à l'envers. Voilà. Point suivant on n'achète pas de véhicule neuf. Pourquoi Parce que à peine tu es sorti du garage, ton véhicule, il vient de décoter de 20%. Donc non, on n'achète pas de véhicule neuf. Moi, je te conseille plutôt d'acheter des véhicules d'occasion qui ont à peu près 2-3 ans et qui comptent parmi les plus vendus récemment, comme je te l'ai expliqué précédemment. Ne jamais acheter de véhicule qui a été accidenté, sauf à ce que tu t'y connaisses vraiment bien, que tu sois vraiment mécano, que tu sois du métier, que tu arrives à détecter que là, il y a peut-être une opportunité. Mais si c'est pas le cas et que... T'as un doute à un moment donné faut pas y aller quoi parce que le risque c'est que tu te fasses arnaquer ou que la bagnole elle ait été lourdement accidentée et que les mecs ils aient maquillé on voit régulièrement des émissions sur des, des, des, des problèmes de gens qui arnaquent il hein, n'y a pas d'autre mot, des particuliers comme cela méfiez vous des, des affaires en or quand c'est trop beau c'est qu'il y a un loup donc toujours rester méfiant et bah voilà peut-être que tu feras pas la meilleure affaire peut-être pas le meilleur coup mais au moins tu vas pas t'acheter une poubelle point suivant c'est vraiment de te méfier euh, si tu envisages de faire un achat à l'étranger je pense par exemple aux berlines allemandes on connaît tous des mecs qui vont en allemagne tu vois et qui achètent des voitures et qui sont très contents comme ça c'est bien mais il y en a tellement qui le font que là aussi ben, il convient d'essayer de trouver les trucs qui sont pas risqués quoi voilà parce qu'il peut y avoir aussi des arnaques alors à un moment c'était les compteurs kilométriques qui étaient trafiqués on en voit peut-être un petit peu moins aujourd'hui c'est peut-être un peu plus sécurisé encore que là aussi c'est discutable les experts vraiment dans le domaine ils connaissent les logiciels et tout pour vraiment rentrer dans les moteurs et les reprogrammer donc euh, voilà vraiment pour tout ce qui est comme ça achat à l'étranger des trucs où tu connais pas en fin de compte où tu n'es pas formé ou tu pars un peu à l'aventure faut te faire accompagner avec des gens de confiance pour moi je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel quitte à les payer même parce que euh, te planter là dessus ben c'est faire des erreurs qui vont te coûter potentiellement des milliers d'euros ce sera vraiment bête méfiez vous des véhicules anciens et tout particulièrement des véhicules de collection c'est à dire que tu pourrais peut-être te dire ah bah tiens euh, si j'achète un véhicule de collection et eh ben non seulement je pourrais euh, acheter euh, la voiture que j'ai jamais pu me payer quand j'étais jeune et qui me faisait euh, rêver mais en plus euh, cette bagnole et eh bien peut-être qu'avec le temps elle va prendre euh, de la valeur et que bah, je pourrais euh, la revendre à bon prix voire même peut-être euh, gagner euh, de l'argent c'est bien mais alors c'est super risqué et si tu t'apprêtes à faire ça ben là aussi je te conseille euh, probablement d'être accompagné euh, par euh, plusieurs personnes qui sont vraiment expertes et pro dans, qui ont vraiment une expertise là dedans moi je prends l'exemple d'un de mes meilleurs amis qui avait voulu se faire plaisir et qui s'était acheté une mini donc tu vois les, les british open c'est les, vraiment les mini d'époque qui sont super belles et euh, ben en fait, euh, il n'avait pas vu qu'il y avait euh, quand même des endroits où il y avait pas mal de rouille, euh, et c'était caché, c'était à des endroits où il ne pouvait pas le voir, tu vois. Et pourtant, il avait vraiment fait attention, il a déjà acheté des bagnoles, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui débarque comme ça, euh, enfin, voilà. Et ben pourtant, euh, voilà, résultat des courses, ben, il il ne sait pas s'il n'a pas fait une mauvaise affaire, quoi. Voilà, c'est ça le problème. Point suivant, et ça euh, j'insiste, c'est une règle de base qu'il faut vraiment retenir, c'est de ne jamais acheter une voiture à crédit. Alors je sais que du coup, ça peut faire des achats très chers d'un seul coup, tu vois, très important, mais ce sera peut-être un, un bon moyen d'obtenir euh, ben, des meilleurs prix, une meilleure négociation, c'est peut-être un bon moyen justement, mais surtout il y a quelque chose qu'il faut comprendre et que je tiens vraiment à rappeler, c'est qu'une voiture, ça n'est pas quelque chose qui produit de la valeur dans le temps. Certes, la voiture est indispensable peut-être pour toi avoir ton nouveau job euh, qui va te permettre d'obtenir un meilleur salaire et tout, mais en fin de compte, c'est un moyen de. C'est comme un téléphone, c'est comme une télévision, ça va perdre de sa valeur au fur et à mesure du temps et en plus, ça va te coûter de l'argent. Donc si en plus, tu rajoutes un crédit là-dessus pour acquérir quelque chose qui t'appauvrit au fur et à mesure du temps, si tu veux, c'est un petit peu la double peine. Donc il vaut mieux essayer de garder ton argent, ton cash, pour acheter des actifs pour acheter des choses qui vont produire de la valeur dans le temps un exemple une action en bourse qui va te servir à un dividende exemple un immobilier en plus peut-être que sa valeur elle va augmenter au fur et à mesure du temps ça c'est vraiment quelque chose fondamental qu'il faut absolument intégrer c'est vraiment très très important maintenant on va parler de la deuxième partie liée à la voiture bien conduire bien conduire va te permettre de moins dépenser pour la voiture ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, c'est essentiel d'apprendre à conduire, d'apprendre à adopter une conduite qui te permette de, de qui soit économique, qui te permette de moins dépenser de carburant. Je te donne un exemple tout bête. Quand tu vois que le feu il passe au rouge là-bas, bah, tu lâches l'accélérateur, d'accord tu gardes une vitesse engagée, il hein, ne faut pas te mettre au point mort parce que là ça devient dangereux, donc tu gardes une vitesse engagée et tu laisses la voiture mourir, si le mec derrière il n'est pas content c'est pas grave, hein, tu le laisses, il a qu'à passer au dessus, mais toi tu laisses la voiture mourir tout doucement, voilà, tu rétrogrades gentiment à ton rythme jusqu'à arriver au feu rouge, ça ne sert plus à rien d'accélérer le feu il est rouge. Donc euh, voilà, s'il repasse au vert, tu vas remettre un petit coup de gaz gentiment, mais on utilise au maximum l'élan du véhicule, l'énergie cinétique qui est produite bah, par le moteur du véhicule. C'est vraiment quelque chose qui est important de comprendre. Et si tu arrives à conduire de cette manière-là, eh bien crois-moi, tu vas faire d'énormes économies. Rappelle-toi, hein, chaque fois que tu appuies sur l'accélérateur, c'est de l'argent que tu donnes à l'État. Hein, okay Ça va certainement te donner euh, une bonne motivation pour appuyer un peu moins sur le champignon. <rire> Numéro 15 ou 16, je suis pas sûr des numéros mais c'est pas grave, il y en a plein des points euh, c'est euh, peut-être d'investir dans une formation à la conduite économique, c'est-à-dire que ce que je t'ai expliqué là ici, c'est facile de le dire comme ça, mais dans la réalité eh bien, euh, tu vas peut-être avoir besoin là aussi d'un accompagnement. Renseigne-toi auprès des auto-écoles, moi je t'invite vraiment à regarder sur internet, mais il n'est pas impossible que tu puisses te faire financer une formation à l'éco-conduite comme on dit j'aime pas un peu les, les, les mots valises comme ça, mais tu pourrais te servir de ton CPF, c'est-à-dire ton compte professionnel de formation, à regarder, mais il y a peut-être des heures que tu peux utiliser, ou peut-être dans le cadre de ton entreprise, il y a peut-être la possibilité d'accéder à des formations comme ça, à étudier. Moi, je t'invite directement à contacter certaines auto-écoles qui proposent ce type de prestations, parce que bah, je pense que la meilleure des manières d'apprendre à bien conduire, quand je dis de bien conduire, c'est vraiment de dépenser le moins possible, et eh bien c'est probablement de te faire accompagner aussi par un professionnel de, de, de la conduite. Je précise au passage que moi, personnellement, j'ai complètement appris à conduire euh, il y a quelques années quand j'ai passé mon permis poids lourd euh, parce que si tu veux avec le, le poids d'un camion bah forcément tout est démultiplié donc là tu as vraiment un port euh, intérêt pardon, apprendre à vraiment utiliser euh, euh, au maximum euh, chaque goutte d'essence parce que derrière euh, l'employeur, si tu veux, il va pas être très content s'il voit que tu appuies euh, sur le champignon n'importe comment, ça peut carrément doubler la consommation d'essence, hein, c'est énorme Allez, numéro 17, si tu veux faire des économies euh, pour le péage, et ben c'est très simple, prends pas le péage prends les routes nationales, prends les autres routes mais évite les péages, ben oui je sais mais bon, tu vas passer plus de temps sur la route c'est vrai, mais tu feras des économies et tu paieras moins au péage, ça c'est radical et de toute façon, si tu pars en vacances, tu n'es peut-être pas si pressé que ça, tu peux peut-être aussi prendre ton temps, c'est peut-être aussi le bon moment pour regarder découvrir un peu notre beau pays. Hein. Numéro 18, et ça c'est vraiment important, apprends à bien conduire. Euh, c'est essentiel. Si tu conduis mal, si tu conduis comme un débile, euh, tu vas avoir des cartons. Et si tu as des cartons, l'assurance, elle va t'imposer des malus. Alors que si tu conduis bien, et eh bien, ton assurance, elle va te coûter moins cher. Donc, c'est pas compliqué. Sois un bon conducteur et ça te coûtera moins cher. Je vais même aller plus loin là-dedans. Là Sois un bon conducteur, respecte les limitations et ne paye pas de prunes. Moi, je connais des gens, ils sont obligés de prévoir un budget prune. Alors, ils en sont arrivés là. Hein, je veux dire, notamment à Paris, mais bon, là, il y a le problème du, du stationnement, c'est encore une autre, une autre question, une autre problématique, et je te jure qu'il y a des gens qui seront obligés de prévoir dans leur budget, ben, un budget prune, quoi. C est, c est... Moi, ça me semble aberrant qu'on en arrive à ça. Numéro 18, extrêmement important, ne pas euh, changer l'aérodynamisme du véhicule. Je m'explique, en d'autres termes, tu vas comprendre tout de suite, les barres de toit. Tu as mis pour partir en vacances et qui sont restés six mois sur la bagnole, ben non, ça c'est pas malin parce que ça modifie l'aérodynamisme du véhicule. Si tu préfères, ça le freine et donc, du coup, pour qu'il avance le, la, la bagnole, et eh ben il va falloir que tu appuies un peu plus, que tu envoies un peu plus d'essence, que tu donnes un petit peu plus d'argent à l'état. Alors enlève tes barres de toi et tu donneras moins d'argent à l'état. <rire> ça concerne également tous ceux qui font du tuning et qui vont rajouter des éléments qui vont modifier la structure du véhicule. Comprends bien une chose c'est que le aérodynamisme qui existe pour ton véhicule pour ta bagnole et eh bien c'est celui qui a été conçu par le constructeur ouais. numéro 20 euh, vide ton coffre Garde une voiture légère. Une voiture légère, c'est une voiture qui consomme moins. Plus tu vas garder de cochonneries dans ton coffre, que tu trimbales, que tu sais même pas pourquoi, que peut-être tu sais même pas ce que tu as dans ton coffre, bah c'est du poids. Donc du coup, c'est de l'énergie nécessaire pour déplacer cette masse. Moins de masse, c'est moins d'énergie, c'est moins d'essence, et donc du coup, moins de taxes sur l'essence qui vont dans les poches de l'État. Eh oui, pensez y Point suivant, pensez à renégocier euh, tes contrats d'assurance. Si tu es bon conducteur, normalement tu ne devrais pas avoir de mal faire assurer, donc qu'est-ce que tu fais, c'est que chaque année, quand tu vois que ton contrat, il va arriver à tu appelles ton assureur, tu lui dis bon écoutez, euh, voilà, je voudrais voir ce que vous pouvez me proposer pour que je reste chez vous, et tu vois ce qu'il te propose, et puis dans le même temps, t'hésites pas à aller sur un comparateur, genre les furets ou je sais pas quoi, tu vois, et à faire une simulation pour voir ce qu'on pourrait te proposer comme assurance alternative, pour peu qu'elle soit équivalente quand même, par rapport à tes besoins réels, et je veux dire, là aussi, il y a des choix à faire, un véhicule qui est vraiment daté, âgé, tu vas peut-être pas l'assurer en tout risque alors que peut-être un véhicule récent, bon voilà tu vois. Moi j'ai déjà fait la bourde inverse euh, sur euh, un scout parce que bah, j'habitais en région parisienne donc euh, je me déplaçais en scout à, à l'époque. Et donc, euh, j'avais voulu euh, serrer la vis, et donc j'avais vraiment pris une assurance euh, ric quoi. Et puis, bah voilà, un jour, euh, j'ai eu un carton euh, sur le périph, et euh, bah, j'ai plié euh, ma fourche, carrément. Et donc, euh, bah du coup, euh, c'était pas pris en charge par mon assurance, parce que j'avais vraiment pris l'assurance euh, radépacrette. Et donc, finalement, ben, bah, j'ai été vraiment perdant euh, sur l'affaire, parce que j'ai dû dédommager euh, le monsieur, dont j'avais euh, enfoncé le pare-choc, tu vois, et puis en plus, j'ai dû payer mes propres réparations euh, à mon compte, quoi donc euh, voilà c'est faut, faut, faut faire preuve de bon sens mais parfois faut pas chercher à trop trop serrer la vis parce qu'on peut se retrouver du coup à faire des choix qui sont euh, euh, stupides voilà. numéro 21 euh, vérifier régulièrement le gonflage de tes pneus en fait je t'explique un pneu, euh, s'il est mal gonflé, et eh bien euh, sa forme elle va changer et son adhérence elle va pas être la même. Alors qu'un pneu bien gonflé, les rainures elles vont être bien ouvertes, il va bien chasser l'eau, ce sera très euh, beaucoup plus safe aussi, euh, beaucoup plus secure, notamment pour les motards. Hein. Moi je suis motard donc je sais de quoi je parle. Et puis bah voilà, ça permettra de réduire vraiment énormément la consommation. C'est un des points euh, numéro un auquel il faut veiller la, le gonflage des pneus pour qu'ils aient vraiment une forme optimale et faire en sorte qu'il y ait une surface de contact avec le sol qui soit, ben, euh, qui correspondent aux normes du véhicule, ni plus ni moins. A savoir, je le dis au passage, un léger surgonflage va réduire la surface d'adhérence avec le sol, d'accord, donc on aura un petit peu plus d'économie de carburant, mais en revanche, faut pas non plus abuser, parce que, ben, tu as besoin aussi de sécurité, c'est-à-dire que les roues, elles soient bien accrochées au sol. Dans le même délire, euh, si euh, pendant l'hiver, tu mets des pneus hiver, et eh ben, quand on arrive en été ou au printemps, tu les enlèves dès que possible parce que les pneus hiver sont des pneus qui vont consommer beaucoup plus, qui vont faire que tu vas consommer beaucoup plus de carburant que les pneus tout temps. Donc, euh, voilà, à voir en fonction des saisons euh, et de, euh, de là où tu habites, bien évidemment, si tu es à la montagne, la question ne se pose pas. Ouais. Numéro 23, et euh, eh bien, c'est de changer régulièrement euh, tes bougies. Et pour ça, ce n'est pas compliqué. Hein. Il suffit de te référer, euh, par exemple, au carnet d'entretien de ta voiture qui va dire que tous les temps de kilomètre, il eh ben, y a ça ici et ça. T'sais, t'sais, t'sais, les petites réparations, tu as les petites et tu les grosses. Bon, bah voilà, faut pas déconner avec ça. Il faut vraiment y veiller parce que les bougies, ça va être l'allumage, ça va être le comportement du moteur. Et... Euh, ça, ça a aussi un énorme impact sur, sur ta consommation, donc vraiment, vraiment faire très attention aux bougies, des bougies propres. Numéro 24, et là aussi, ça va dans le même délire, c'est de bien penser à respecter les périodes de vidange. Alors, si tu sais pas faire une vidange, bah, tu peux très bien aller aussi sur YouTube et regarder comment on fait une vidange sur ton véhicule, ça te permettra là aussi de faire une économie d'à peu près 50 à 100 euros, mais voilà. Et puis, si tu ne sais pas faire, ben, tu peux demander à un copain ou quoi, ou sinon, au pire, tu peux le faire chez un garagiste, mais n'importe comment, c'est de toujours penser à euh, ne pas les dépasser d'accord de bien respecter les dates qui sont indiquées sur ton carnet d'entretien c'est vraiment important parce que en plus d'avoir un véhicule qui risque de polluer à terme et eh bien tu risques d'abîmer le véhicule ni plus ni moins et ça ce serait quand même assez malheureux on préfère avoir des véhicules qui vont durer longtemps réaliser le maximum d'entretien par toi même alors je sais que c'est pas évident, c'est pas facile mais tu peux peut-être te faire accompagner par un copain un tonton il ya aussi d'autres possibilités que tu pourrais envisager je pense par exemple au garage associatif les choses comme ça ou d'avoir une personne de confiance qui va bien faire les choses mais là attention donc je te conseille quand même de t'adresser à un professionnel parce que les messieurs, euh, je sais tout et qui te promettent qu'ils vont te faire le truc et qui euh, à un moment donné tu te rends compte que la bagnole elle est immobilisée pendant trois semaines chez lui ça va pas le faire quoi. Donc vraiment aller vers des personnes sérieuses et de confiance plutôt que de chercher absolument à vouloir tirer les prix et de te retrouver avec un, un travail qui va être au final euh, bâclé. Quoi. Numéro 27 mais ça va dans le même délire, c'est de te former tout simplement à la mécanique. Tu pourrais très bien envisager de suivre un cours de mécanique euh, générale apprendre à, à réaliser euh, un un certain nombre d'entretiens par toi même tu pourrais aussi acheter les revues techniques de ton véhicule pour vraiment comprendre comment il marche moi je pense que c'est une bonne manière justement de vraiment connaître ta bagnole à fond si jamais tu as un voyant qui s'allume à un moment donné de peut-être savoir ce qui se passe de pas être là comme ça en panique à se dire ah mon dieu ma voiture elle est morte alors que peut-être c'est juste un tout petit truc euh, voilà Ben au final c'est de monter un petit peu en compétence en savoir-faire et également forcément en expertise pour vraiment être le plus autonome possible le plus être en mesure de contrôler vraiment ce qui se passe parce que derrière ne l'oublie jamais c'est ta bagnole qui a des soucis, mais c'est tes sous que tu vas devoir dépenser. Et tes sous, tu as mieux à faire que de les dépenser dans des bêtises. D'accord Toujours ira... Numéro 28, mais je te l'indiquais déjà précédemment, c'est de te faire accompagner. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide et pas vouloir jouer euh, les Superman. Je veux dire, on est tous limités. Moi, je ne suis pas expert en mécanique. Et quand je te disais tout à l'heure que je bricolais ma, ma voiture, euh, les 90% des, des, des, des bricolages que je faisais, je les faisais avec un copain qui, qui s'y connaît vraiment en mécanique. Alors que bon, moi pas grand-chose, il me disait donne moi la clé, moi je donne la clé et, et j'ouvrais les bières aussi. Numéro 29, ça pourrait être assez intéressant d'envisager euh, de rejoindre un garage associatif. Euh, bah voilà, c'est des garages euh, qui euh, sont pas très chers et où tu vas avoir une personne qui va t'aider, qui va t'apprendre comment entretenir correctement ton véhicule. Ça peut être un super moyen, en plus euh, bah, si tu t'intéresses à la mécanique, je trouve que c'est vraiment super. Numéro 30, c'est euh, d'acheter euh, tes pièces sur internet. Je pense notamment à deux sites, Oscaro et euh, pièces Auto 24 et voilà, ça c'est un bon moyen de, de faire une grosse économie, hein, parce que les pièces ça coûte cher. Alors attention, il faut toujours te méfier de ne pas tomber sur des pièces de contrefaçon, c'est pour ça que je t'indiquais deux sites qui sont très connus et sur lesquels en général il n'y a vraiment pas de problème, parce que c'est des centrales d'achat où, bon voilà, les mecs qui font vraiment attention, ils vont pas te refourguer n'importe quoi. A voir aussi, hein, mais euh, normalement tu dois même pouvoir trouver une liste de, euh, de comment dire de garagistes qui vont accepter euh, de réparer ta voiture avec euh, les pièces d'occasion que tu as achetées. Tu sais, il y a certains garagistes qui vont dire « Ah ben non, moi c'est mes pièces, comme ça justement ils peuvent marger dessus » et puis bah, tu en as de plus en plus qui acceptent justement les pièces que toi tu vas leur ramener. Bon voilà, pour peu qu'ils savent que c'est des pièces qui sont euh, euh, sérieuses, qui viennent de sites sérieux, bon y, en général il n'y a pas de souci, mais encore faut-il trouver les, les garagistes qui soient d'accord pour le faire de ne pas t'amuser à reprogrammer le calculateur. Je t'explique, dans ta bagnole, aujourd'hui, tu as un ordinateur qui, euh, qui fonctionne, qui pédale, d'accord Et en fait, euh, il, il contrôle tout un tas de trucs, notamment le comportement du moteur. Et pour Peu que tu aies la console qui va bien et qui permet de se connecter à la puce et le logiciel qui va bien, qui parfois coûte plusieurs milliers d'euros, enfin ça peut être voilà. Et eh bien, tu peux t'amuser à reprogrammer, à reprogrammer le moteur et peut-être voir à changer son comportement. Alors, attention parce que il y a des sociétés, il y a des entreprises qui proposent de faire ça. Je déconseille fortement de t'amuser à le faire parce que, en général, c'est des choses qui vont peut-être te permettre d'obtenir des meilleures performances en termes de puissance de véhicule, etc. Mais en aucun cas, en aucun cas, c'est des choses qui vont te permettre d'obtenir des vraies économies. Ou même si tu arrives à faire des économies, ça va être euh, en contrepartie d'une sous-performance du moteur. Enfin, je te conseille pas de t'amuser à, à faire ça quoi. Franchement, est-ce que le jour en vaut la chandelle, je ne suis pas sûr. On voit parfois des petits appareils qu'on vend en ligne et qui vont te permettre de faire une énorme économie de plusieurs centaines de je sais pas quoi. Euh, 99 fois sur 100, ça marche pas. Voilà, c'est juste un appareil que tu vas brancher avec une loupiote qui va s'allumer et c'est tout. Numéro 33, euh, les jantes en aluminium. Et eh bien ça, c'est pas bête parce que les jantes en aluminium, bah c'est léger, donc comme c'est léger, eh bien, ça fait que l'ensemble du véhicule, en plus c'est une masse mouvante, bon bref, ça fait que tu, tu vas faire des économies, ouais, avec euh, des jantes en aluminium, mais seulement il y a un problème, c'est que les jantes en aluminium, ça coûte une blinde. Donc l'économie pour qu'elles réussissent à dépasser le prix de l'investissement dans les jantes, à mon avis, tu vas pouvoir en faire des bornes. Donc, ce que je veux te dire, c'est que sur un petit véhicule, c'est pas sûr que tu sois gagnant, sauf à ce que tu réussisses à obtenir des, des jantes en aluminium pour 3 francs 6 sous, ou à ce qu'on te les donne, ou à ce que tu les récupères. En revanche sur des camions, euh, là ça peut commencer à être sacrément intéressant, parce que justement ça va vraiment permettre de réduire la consommation, sur des... moi je pense par exemple, dans un de mes précédents boulots, on avait des sprinters, tu vois qui sont quand même des camions qui commencent à faire une certaine taille, et dessus ils avaient posé des jantes en aluminium pour réduire le poids du véhicule et pour faire des économies, c'était assez malin je pense, en plus des jantes en aluminium, et eh ben ça se, ça se vole facilement, donc euh, tu vas devoir peut-être remettre des écrous spéciaux pour les protéger, enfin tu vois on peut vite tomber dans un truc qui soit pas forcément euh, la bonne idée que ça a l'air d'être. Alors Nous en avons terminé avec euh, la seconde partie euh, dédiée à la bagnole, et euh, qui était plus liée à l'entretien. Maintenant, on va aborder une troisième partie, qui est comment monétiser ton véhicule. Et là, tu vas voir qu'il y a quelques petites choses qu'on peut réussir à faire pour faire en sorte que ce soit ta bagnole qui devienne, d'une certaine façon, même un petit peu, un actif, au lieu d'être un passif et la première bien évidemment c'est le covoiturage tout le monde connaît blablacar aujourd'hui et euh, moi je pense que dès qu'on commence à faire un déplacement de plus de 30 40 bornes faut pas hésiter à mettre une petite annonce sur blablacar ça va peut-être te permettre de prendre un passager comme ça et de récupérer un petit peu d'argent là je parle du blablacar en tant que conducteur d'accord bon donc euh, voilà après tu as le choix ou bien d'accepter tout le monde ou bien euh, de, de, de de sélectionner en fonction de des personnes qui vont euh, demander à monter dans ton véhicule. Une autre manière de réussir à gagner euh, de l'argent avec euh, ta voiture, numéro 35, eh bien, ça va être de la louer, tout simplement. Et là, il y a une application qui marche très bien, un programme s'appelle « Get Around ». Alors, avant, ça s'appelait euh, « Drivey, -E, maintenant, c'est « Get Around » qui est euh, une société internationale qui a repris euh, le, le truc. Ça marche super bien. Sans déconner, c'est vraiment efficace. Moi, je connaissais une fille euh, sur Bordeaux. Elle avait un véhicule professionnel, tu sais, avec deux places où on peut s'asseoir à l'avant. Et à l'arrière, c'était euh, ben, pour, pour stocker. Et en fait, euh, les week-ends, c'est euh, son copain qui la prenait en, en voiture. Et tous les week-ends, sa voiture, elle était louée parce qu'il y avait des tas de gens qui faisaient des déménagements. Donc euh, voilà, ça, c'est une... une bonne idée, justement, de réussir à monétiser ton véhicule, tout particulièrement, là, en l'occurrence, sa voiture, bon, qui était une voiture un peu moche, quoi, enfin, je veux dire, c'est une voiture qui, qui est professionnelle, c'était un véhicule professionnel, c'était un Renault Express, voilà, mais, ben, en même temps, elle, ça lui faisait quand même pas mal d'argent, sa voiture, elle lui coûtait que dalle, quoi, voilà, donc, euh, à réfléchir, mais ça peut être une bonne idée. Il y a même des gens qui vont encore plus loin et qui en font un vrai business, c'est-à-dire qu'ils achètent des véhicules uniquement pour les louer, voilà, et euh, ce qui est cool aussi maintenant, c'est que la société, elle te... Elle t'installe un petit boîtier et ça fait que euh, le, le, la personne qui va louer la voiture, elle peut l'ouvrir avec son téléphone portable. C'est complètement sécurisé. Tu sais, l'idée, c'est qu'il n'y ait plus besoin d'une présence physique, que tu sois là, mais d'essayer d'automatiser au maximum les process. Et ça, ils ont réussi à le faire au niveau de l'ouverture et de la sécurité du véhicule. Ils prennent en charge l'assurance et tout. Moi, je trouve que franchement, c'est pas mal. Numéro 36, eh euh, c'est euh, de mettre des, des publicités sur ta voiture. Alors là sur le papier ça a l'air pas mal mais dans la réalité c'est pas si évident à faire parce qu'en fait les sociétés qui vont euh, proposer euh, de mettre de la publicité, de rémunérer pour mettre de la pub sur ta bagnole, ben ils vont regarder certains critères, d'abord ils vont vouloir une voiture qui roule, une voiture si tu roules pas beaucoup avec, et eh ben forcément ça va pas les intéresser puisque eux ce qu'ils veulent c'est euh, que leur pub elle soit vue euh, dans le plus d'endroits possible, en plus ils vont préférer une voiture qui est dans des villes plutôt qu'une voiture qui en reste campagne parce qu'en ville la voiture elle aura beaucoup plus de chance d'être vu que euh, si tu te balades uniquement sur des routes. Ensuite, il y a un autre point qui est très important de considérer, c'est le fait qu'ils vont peut-être pas accepter de mettre ça sur n'importe quelle bagnole. Si ta bagnole, c'est une poubelle, ils vont peut-être pas avoir envie, euh, en, les, les annonceurs, que leur pub, elle soit sur une poubelle. En revanche, si ta voiture, elle est très original, euh, je pense par exemple à une espèce d'énorme 4x4 SUV, tu sais le truc le moins écolo de la terre, tu sais genre un Hummer. Ben alors là tu penses les, les gars ils vont tous vouloir mettre de la pub dessus, parce que ben, c'est un truc, tu, tu vois que ça ou une voiture de sport vraiment spéciale alors il y a un dernier point que je voudrais euh, qu'on voit euh, sur euh, la voiture c'est euh, au point de vue de la revente euh, je t'ai expliqué que c'était vraiment important quand tu achètes le véhicule que tu ailles sur des choses qui sont courantes pas sur des trucs qui sont trop originaux ou trop compliqué ou les pièces elles vont être difficiles à trouver. et bien, au moment de la revente, et bien c'est exactement la même chose. Moi, je te conseille de pas revendre ton véhicule quand il sera trop vieux, parce que bah, du coup, tu vas le vendre pour 3 francs 6 sous, tu vois, mais d'essayer d'envisager de le garder euh, peut-être deux ans, un truc comme ça, tu vois, et de, et de le revendre, bon, certes, tu vas avoir la décote, l'Argus qui va rentrer en ligne de compte, mais à ce moment-là, voilà, tu le revends de préférence à un particulier plutôt qu'à un garage. Enfin, encore à voir, ça dépend vraiment des offres et des opportunités qu'on va te proposer à ce moment-là. Et puis ensuite, bim, tu repars sur autre chose, très simplement, mais surtout, surtout, retiens bien cela sans te presser. Si tu es pressé de vendre, eh bien, forcément, tu seras tenté de sacrément baisser ton prix. Et ce n'est pas le but. Le but, c'est que tu vendes ton véhicule au prix normal mais pas que tu le brades, d'accord Donc, on y va cool, on prend son temps, on renouvelle régulièrement les annonces hein, sur le bon coin, tu supprimes ton annonce, tu la republies, tu fais ça toutes les semaines, tu restes bien patient jusqu'au moment où le véhicule, tu vas réussir à le vendre pour un prix tout à fait normal. Donc voilà, on en a terminé avec la voiture, maintenant on va passer à la partie qui va être dédiée au transport en commun. C'est parti Et pour commencer, la partie qui va être consacrée au transport, autre que la voiture, en fin de compte, enfin autre que toi en tant que possesseur de voiture, eh bien, je vais te reparler du covoiturage, bien évidemment, mais le covoiturage, cette fois-ci, en tant que passager, évidemment, parce que bah, ça coûte que dalle, on va pas se mentir, c'est vraiment une des meilleures manières de se déplacer sur des longs trajets sans dépenser beaucoup d'argent. Ensuite, le point suivant qu'il faut envisager, c'est le bus, le métro, les transports en commun. Là aussi, il y a beaucoup d'argent euh, à économiser euh, là-dessus plutôt que de te déplacer euh, en voiture, c'est évident, en notamment dans les grandes villes, numéro 43, je crois, euh, Ben, le train. Le train, c'est un bon moyen de te déplacer. Et là, moi, je te conseille vraiment d'installer absolument euh, l'application Aigral sur ton navigateur et dans ton téléphone parce qu'avec Aigral, tu auras immédiatement 1,5% de réduction sur le prix de ton billet. 1,5%, je sais pas ce que t'en penses, mais euh, moi si on me les donne, bah, je les prends, quoi. Même si ça fait pas des grosses sommes. Donc euh, voilà, avec Airal en fait, ça marche par cashback, d'accord Donc tu payes le truc, tu actives IRL, tu payes ton, ton, ton billet, et quelques temps après eh bien, tu as Egral qui te rembourse la somme. Donc là, en l'occurrence, SNCF a vérifié. Je crois que c'est 1,5, mais ça dépend. Après, il y a plein de marques, il y a plein de produits. Ça vaut vraiment le coup. Je te mets en description de la vidéo euh, mon lien de parrainage. Alors, une autre manière de se déplacer à pas cher, euh, c'est le stop, l'auto-stop. C'est bien, mais alors c'est plus trop dans l'air du temps. On en voit encore parfois des autostoppeurs, mais bon, ben bah voilà, ça peut présenter un risque, ça peut présenter un danger. Numéro 45, c'est de... en mettant simplement une annonce sur un forum, sur Facebook ou également sur le Bon Coin, ou même peut-être tout simplement à la sortie des supermarchés, mettre des annonces en disant euh, cherche à aller à tel endroit, à telle ville. Mais bon, après, je veux dire, faut être flexible sur les dates, mais tu peux peut-être trouver quelqu'un qui va vouloir bah, te proposer de faire un bout de route avec lui. C'est le principe du covoiturage. Peut-être qu'il te demandera un petit dédommagement aussi, c'est possible, à voir en fonction des cas et des situations, effectivement. Alors, nous allons maintenant aborder la thématique des billets d'avion. Le premier point euh, qu'on va aborder, c'est la question d'acheter ses billets en avance. Retiens bien ce truc pour gagner de l'argent d'une manière générale et eh bien il faut toujours essayer d'anticiper le plus possible tes achats et en l'occurrence les billets d'avion et eh bien c'est quelque chose sur lequel tu vas vraiment avoir des opportunités d'acheter tes billets beaucoup moins chers que le prix normal euh, c'est à dire que plus tu attends la dernière minute plus ça va se remplir et plus ça va être cher donc ce qu'il ne faut pas hésiter à faire, c'est acheter en avance. Et point suivant, c'est de ne pas mettre de bagages en soute, mais de partir uniquement avec un, un bagage en cabine. En général, tu as à peu près droit à 8 kilos, ce qui est largement suffisant pour mettre ta brosse à dents, ton maillot de bain, ton maillot de bain pardon, un jean et puis euh, une paire de baskets. Quoi. Je veux dire, tu n'as pas besoin, normalement quand tu pars au soleil, tu n'as pas besoin de beaucoup d'affaires. Toujours essayer d'acheter en conséquence par rapport à ton besoin réel, c'est vraiment un des points clés. Ensuite, je te recommande de toujours utiliser un comparateur de billets, comme par exemple Skyscanner, c'est pas que je fasse de la pub absolument pour Skyscanner, il y en a certainement d'autres qui sont tout à fait intéressants, mais il se trouve que c'est celui-là que j'utilise en priorité depuis à peu près une dizaine d'années, voilà Ensuite, ce qu'il faut, c'est toujours, il ne faut pas hésiter non plus à être très flexible sur les dates et comparer sur un mois entier quels sont euh, les jours où tu vas payer le moins cher. Soit dit en passant, en règle générale, euh, quand tu voles les samedis, euh, dimanche, lundi, ça va être plutôt cher, alors que quand tu pars en pleine semaine, genre par exemple euh, le mardi soir ou le mercredi ou le jeudi, c'est des jours qui seront en général moins chers. Je te recommande également de penser à essayer de faire tes achats en ligne en utilisant un navigateur en mode navigation cachée pour éviter d'avoir les cookies qui vont te traquer et qui vont automatiquement augmenter le prix en fonction de, de, de, ta, de ta visite. quoi. Voilà. Donc, essayer de faire en navigation cachée et probablement de nuit aussi, ça permet de réduire certains frais cachés qui viennent se rajouter des frais de traitement de dossier. Ensuite, à numéro 50, c'est d'essayer de profiter des promotions. Et là, je vais te raconter une histoire. Il y a quelques années, euh, j'étais parti en Thaïlande en vacances et en fait j'ai eu l'opportunité d'avoir un billet mais vraiment pour que dalle et euh, sans faire euh, exprès plus attention que ça. En fait, je m'étais inscrit sur les newsletters de la compagnie euh, Thai Airways. C'est la compagnie nationale. Et en fait, j'ai pu profiter d'un billet qui m'a qui m'ont proposé. Ça m'a coûté, je crois, si je dis pas de bêtises, dans les 500 euros l'aller-retour, ce qui est juste euh, incroyable quoi. Normalement, en vol direct en plus, il n'y a jamais des billets comme ça. Et en fait, c'était parce que c'était l'anniversaire de la compagnie. Je crois que c'était les 50 ans. Et donc, à cette occasion-là, ils proposait un certain nombre de billets en promotion. Donc, c'était vraiment le moment d'en profiter. Donc voilà, ce que je veux te dire c'est qu'en t'inscrivant sur les newsletters euh, des compagnies aériennes directement et eh bien parfois tu peux profiter directement euh, de promotions que eux vont proposer et qui n'apparaîtront pas directement sur les comparateurs de vol. Ce serait bête de passer à côté. Numéro 51, et eh bien c'est de toujours envisager euh, les, les compagnies low cost. Alors c'est vrai que le service, il est beaucoup moins sympa qu'avec les compagnies euh, nationales ou les grandes compagnies euh, je pense euh, par exemple à euh, EasyJet ou euh, Ryanair, c'est vrai que des fois quand tu voles avec eux tu as vraiment l'impression d'être pris pour du bétail disons les choses mais bon en même temps quand tu vois le prix des billets tu vois le prix que ça coûte bah, tu te dis que bon allez tu peux peut-être euh, resserrer un petit peu là dessus prendre le petit billet pas cher et puis à côté de ça eh bien euh, l'argent économisé tu pourras peut-être te faire plaisir te faire un petit restaurant euh, supplémentaire avec euh, tes amis ou ta famille bah voilà c'est aussi euh, une question de priorité à voir il hein. a vraiment des choix et des arbitrages à faire en fonction de ce que tu veux je t'ai gardé le 52 le tout dernier euh, bon plan pour voler pas cher et eh bien euh, et franchement celui là euh, tu pas à faire mieux euh, c'est les buddy pass les buddy pass ça veut dire les passes copains je m'explique toutes les compagnies aériennes à, à peu près toutes euh, proposent des prix euh, pour eux, des prix très intéressants pour les membres de leur société pour les membres de leur compagnie et c'est bien normal pour le personnel et il se trouve que le personnel peut proposer à un certain nombre de leurs amis, de leur entourage, de leur famille, de bénéficier également de prix qui sont extrêmement attractifs. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que quand tu prends un avion, et bien, il y a toujours un certain nombre de places qui ne vont pas être vendues. Et en fait, l'idée qu'ils ont eue, les compagnies aériennes, tu vois, c'est malin, c'est de se dire qu'en fait, ils vont brader les invendus, ils vont les brader à, à, à un tarif vraiment pour, pour que dalle. Et ils se disent qu'au fond, il vaut mieux avoir quelqu'un qui paye quasiment rien plutôt qu'une une, une chaise vide, c'est vrai. Donc, ils proposent ces services-là, eh bien euh, aux membres de la compagnie et également à leur entourage proche en général c'est ce qu'ils appellent comme je te l'expliquais les buddy pass les passes amis les passes copains et ça permet d'avoir euh, des billets d'avion qui vont coûter en général environ 80 90 de moins que le prix du billet normal je sais de quoi je parle puisque j'ai moi même la chance de pouvoir en bénéficier donc si tu connais euh, quelqu'un dans ton entourage qui travaille pour une compagnie aérienne euh, importante et qui peut te permettre de bénéficier de ce genre d'offres Offre. Euh, si tu as euh, une hôtesse de l'air, un pilote ou quelqu'un que tu connais, personnel navigant ou même pas d'ailleurs, tu vois, ça peut être du personnel au sol, eh bien, euh, il faudrait essayer de voir euh, si euh, il pourrait euh, te mettre sur les listes pour que toi aussi, tu puisses en profiter. Avoir ensuite, chaque compagnie aérienne a ses propres règles, son propre règlement, etc. Et euh, ses propres tarifs qui sont appliqués en fonction de leurs différentes euh, offres. Mais encore une fois, je te dis, l'idée vraiment fondamentale, c'est de se dire que qu'ils préfèrent brader... Euh, pour vraiment que dalle un billet plutôt que de laisser une chaise vide, et, et quand ils pensent en fin de compte, c'est vrai, c'est plutôt malin. Alors attention, parce que je sais qu'il y a eu quelques abus à une époque, et notamment certaines personnes qui, bah, qui avaient droit à un certain nombre de billets et qui faisaient du business comme ça. Donc je te déconseille d'essayer de, de faire des choses comme ça parce que euh, je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui se sont fait très très sévèrement taper sur les doigts pour avoir abusé de ces systèmes là. C'est des systèmes qui sont sont normalement euh, destinés aux amis et enfin à la famille et aux amis c'était jérémy cette chaîne s'appelle frugalisme et liberté financière si tu as aimé ma vidéo n'hésite pas à me lâcher un pouce n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis si tu aimes cette vidéo n'hésite pas non plus à la partager sur les réseaux sociaux à me dire peut-être en commentaire si j'ai oublié des choses c'est possible tu sais j'ai pas la prétention d'avoir la science infuse il se peut que j'ai oublié des astuces qui permettent de faire d'énormes économies donc bah, dans ce dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à nous les partager. Hein. C'est comme ça qu'on avance et qu'on peut réussir à avoir un maximum d'astuces pour moins dépenser, enfin du moins pour dépenser de manière plus intelligente et mieux utiliser notre argent. Je te souhaite une excellente journée, je te dis à très bientôt. Merci, salut et ciao